Recherche de fuite entre compteur et terminal de la maison, donc fuite très importante apportant d'énormes quantités d'humidité un peu partout dans la maison, fuite localisée après nourrice sur alimentation eau froide de la baignoire.